Bonjour les amis, euh, aujourd'hui nous recevons sur notre euh, chaîne euh, Maxence Rigottier et aujourd'hui c'est consacré, c'est réservé à, aux interviews de Maxence Rigottier parce qu'il en, en a fait énormément et il est millionnaire internet de, à 29 ans. C'est extraordinaire, c'est le premier, Maxence rigotier c'est le premier gars sur lequel je suis tombé je cherchais quelqu'un qui, qui pouvait nous former. Donc euh, voilà, c'est Maxime Suigrottier, nous avons l'honneur de produire sur euh, hashtag partage, bon, hashtag partage si vous voulez, vous appuyer ici, vous entrez directement dans ma playlist, tout ce que je fais comme vidéo, donc vous allez vous regarder. Euh, voilà. Donc l'article principal c'est sur les interviews de Marc-Sense et on va passer à la deuxième page voilà la deuxième page bon c'est elle s'appelle hashtag média interview alors les interviews de Marc-Sense millionnaire à 29 ans et là j'ai un texte ici il y a une flèche bleue ici il y a un lien la suite ici et ce qui s'affiche ici c'est le, le lien de l'article qui parle de Marcins Rigoti. ça commence ici bon il faut absolument que vous euh, cliquez sur ça pour entrer dans l'article on va essayer de le faire tout de suite donc je clique partout euh, dans ce carré là et, et voilà on est dedans ça c'est le site qui va parler, justement, de interview de Maxence Rigottier, Internet à 29 ans, épisode 1. Et là, vous allez découvrir le texte. Voilà, c'est voilà, cette partie-là, ce que j'ai reproduit dans ce que je viens de vous montrer. Et, bon voilà, vous allez découvrir aussi l'épisode 1, L'épisode ça c'est une vidéo que vous pouvez visionner. Et puis, transcription écrite pour notre dialogue, etc, etc, etc. Ça, moi, je vais préparer, c'est à vous de lire tout ça. Parce que vous avez entré un peu dans le secret, de s'inscrire aussi. Ok Voilà bon, tout est, tout est là, et c'est tout, ok, voilà, nous sommes revenus sur mon pdf, et je viens de vous montrer, bien entendu, au début, euh, la couverture, ça c'est la couverture, et là, c'est l'article, et puis, là, c'est les vidéos, comme je fais, normalement, chaque fois, donc, euh, c'est hashtag média, interview, là, il y a plus d'une quarantaine de vidéos où vous pouvez voir Maxas Rigottier en train de, bien entendu, de poser des questions à des gens qui sont dans le web marketing en général. Il y a, il y a de toutes les, les, les couleurs. Je vous euh, recommande fermement de regarder ça parce que c'est plein, plein, plein, plein d'enseignements qui, qui vous concernent. Si vous êtes bien entendu dans le web marketing, parce que ça vous donne énormément d'idées. C'est une interview, c'est une formation autrement dédiée pour euh, tout le monde. Donc, euh, le conférencier que je cherchais, il est là. Je vais vous montrer. À la chaîne YouTube. Alors, salut Michel. Tu avais déjà interviewé euh, il y a peut-être grosso modo un an. Euh, tu réalises beaucoup de conférences internationales. Voilà, je vais sauter pour montrer autre chose. On pense que donner une conférence, c'est juste être à l'aise à parler devant un public. « Ça y est, j'ai donné une conférence, je suis auteur, coach, conférencier, j'ai fait une conférence dans ma vie. » Non, ce pas comme ça que ça marche. D'accord Forcément, c'était pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est normal. Mais pour une première euh, représentation que tu as pu faire, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et Il faut savoir aussi, par exemple, que pour les TEDx, hein, ces formats que l'on connaît maintenant de plus en plus, euh, 95% des, des gens qui font des Phoenix ne sont pas des speakers professionnels mais se font coacher. Et tiens-toi bien, 3 à 6 mois à l'avance. Vous voyez, pour 18 minutes, on te entre les euh, e-mails, euh, et speech. Euh. Extraordinaire. Il faut, il faut regarder ces, ces, ces vidéos parce qu'il y a... C'est ça, c'est ça, c'est Tu vas aller connaître une pièce sur les gens. Qui prennent des On les reconnaît ces gens qui t'écoutent. pour autant que la salle soit éclairée, Parce que parfois les salles sont, tu as des projecteurs en plein, en plein, plein dans les yeux. Et tu ne peux pas voir ta salle. Et globalement, as toujours des gens qui t'écoutent. Voilà, il, il dévoile beaucoup de secrets sur sa façon de faire des conférences. -là. Comment réparer une plomberie? peut Servir pour réparer des connexions humaines au sein d'équipes qui ne s'entendent pas entre elles, voilà comment on peut faire une conférence par exemple. C'est à voir, c'est à regarder. Ok, bon, maintenant ben, je vais sortir sur le PDF. On va réajuster ça, cette histoire là. Et puis euh, vous prenez euh, n'importe qui, n'importe qui. Je vais essayer de voir ce que je peux prendre ici. Regardez celui-là, je l'adore, mais vraiment, je l'adore parce qu'il est <rire> extraordinaire. Regardez comment il va faire. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxence Rigotier. Salut, je m'attends. Honnêtement, grosse, grosse punchline que je vous fais au début de cette vidéo. <rire> c'est assez marrant. Tu sais qu'il y a des gens qui. Il y a un gars qui a écarté, il m'a dit Ouais, elle est nulle ton intro, tu fais comme Maxence J'ai jamais fait celle-là, mais en tout cas, moi je l'approuve, <rire> Je l'approuve, la punchline. Tu valides, tu valides. Je valide. Et on va, ben on va voir un peu Maxence. Est-ce que tu peux, tu peux te. Voilà, donc regardez bien tout ce qui se dit là, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je reviens à ce que je dois dire quand même. Aujourd'hui, je vous livre seulement trois pages du PDF parce que normalement, je suis à une cinquantaine de pages sur le PDF euh, de base. Ok? Mais comme c'est pas encore fini, parce que je dois remplir beaucoup de liens, de formateurs, de, de, de tout le monde du monde professionnel de, du web marketing. Je dois faire énormément de choses donc ce n'est pas la peine que je vous livre à totalité. Je vous livre, ce, je vous livre seulement trois pages, ma couverture avec hashtag partage. Et puis l'article en question euh, d'aujourd'hui, c'est hashtag média concernant les, les interviews. Hashtag euh, média interview avec les, les, les vidéos. Euh, en attendant, euh, je vais essayer de passer une publicité sur le PDF euh, dans sa totalité. Avec Bien entendu, à chaque fois, il y, a, il y aura une seule couverture, il y aura une couverture comme ça, et puis il y aura énormément de contenu comme ça, c'est-à-dire un article principal qui va reconduire vers un site par exemple, il y a un article à lire et tout ça, et puis il y a tout de suite après, il y a des vidéos, deux vidéos sur le même euh, thème. Et l'avantage de vous faire ça, cette histoire, moi je rappelle simplement. Si je donne, par exemple, un seul article, c'est-à-dire que je, vais, je je vais vous faire un partage de contenu, d'information ou de formation singulier, singulière. Ok C'est une information singulière, une. Et c'est tout, unique. Alors que si je vous donne ça, c'est une information plurielle. C'est-à-dire que pour le même cas des interviews ici, euh, vous allez voir les interviews suivant plusieurs angles de vue. Donc vous aurez beaucoup plus de choses à apprendre que si vous étiez sur un seul article ou une seule vidéo. Vous avez compris Voilà donc, euh, donc, euh, bon, euh, il faut surtout liker, commenter, partager et vous abonner. Si je fais ça ici, c'est ici, parce que au lieu de vous le dire tout le temps, vous l'aurez toujours sous les yeux. Moi, à chaque fois que je vous montre ça, vous allez le voir sur les deux, ici et dans la deuxième partie. Voyez. Et puis, pour voir le PDF, il faut aller dans la description. Le premier lien qui s'annonce dans la partie description, c'est un lien qui va vous ouvrir ou télécharger le PDF. Voilà, c'est clair et net. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et merci et à demain.